Cette année, c'est la deuxième édition de la fête du cours qui a été lancée l'année passée dans sa nouvelle version. Et avant ça, on parlait du jour le plus court, qui était une opération euh, qui avait lieu fin d'année. Le concept en tant que tel était super, mais euh, ne fonctionnait pas très bien dans les salles ou même par rapport à des collaborations possibles avec les écoles, par exemple. Donc, on a revu un peu le concept et on a décalé euh, l'événement au mois de mars en lui donnant plus d'ampleur, du coup, euh, pour donner encore plus de visibilité euh, la, au court-métrage. C'est une semaine de projection qui a lieu à la mi-mars, donc cette année du 15 au 21 mars. Et ce sont des projections qui sont proposées en ligne, en streaming sur notre site internet, mais aussi sur le site de partenaires comme à Avila, euh, Sooner et aussi Filmfriend qui est le dernier arrivé. Pour la programmation en ligne sur fêteducours.be, euh, on a pris le parti pris de chaque année proposer euh, une série euh, de films euh, gratuitement aux, aux internautes. À partir du 8 mars déjà, on propose un programme spécial béranger McNeese et ça, ça comprend euh, 4 films. Euh, réalisé par Bérangère ou dans lesquels elle a joué et parmi ces quatre films on a évidemment son film Matryoshka mais également, également air comprimé et corps pur euh, ainsi que Bino et Claude qui fait une première en Belgique et qui est un film de euh, Mélanie laleuf Donc il y a ce programme spécial Bérangère McNeese, euh, la trentaine de films qui sont repris donc, pour être précise, il y a 28 films qui sont repris dans les 7 programmes qu'on va proposer chaque jour. Et aussi, cette année, et ça c'est une première, on va proposer quatre films pour le public scolaire et les jeunes enfants. Et donc là, ce sont des films pour lesquels on a contacté les réalisateurs et euh, ce, enfin, les réalisateurs réalisatrices seront disponibles pour, aller, euh, pour rencontrer les élèves en classe euh, à la demande des enseignants. En termes de programmation, c'est qu'on a euh, cette année pas mal de demandes de bibliothèques on a des centres culturels qui ont proposé des séances et de manière générale les cinémas subventionnés et des cinémas non subventionnés embrayent aussi sur l'opération donc on est très très content par rapport à ça. On est face à un constat, le court-métrage a difficile à trouver sa place d'une manière générale et est mal connu des publics du fait de son format court il a plutôt euh, difficile à trouver sa place euh, en termes de diffusion dans les salles, même en diffusion euh, sur des supports DVD, euh, en télévision euh, ou autre. C'est très compliqué pour le court-métrage. Donc ici, c'était une manière vraiment de, de mettre le focus sur ce format-là, sachant qu'il y a peut-être des diffusions qui se font sur l'année. Mais ici, c'était vraiment l'occasion de lui donner cette mise en lumière, euh, notamment dans les médias euh, belges francophones.